Suite à ma dernière vidéo, certains d'entre vous m'ont demandé plus de détails quant à l'utilisation du Raspberry Pi avec Yana. Je vous avais montré la possibilité de commander certaines fonctions avec la voix. Je vais aujourd'hui vous présenter l'intérêt des boutons programmables. Toutes les fonctions n'ont pas l'utilité d'être lancées depuis mon smartphone. C'est notamment le cas de mes suspensions pneumatiques devant être gonflées au premier démarrage tous les jours suite à un dysfonctionnement du calculateur pneumatique. Donc je vais vous montrer... Hop. Au lieu de devoir maintenir appuyé ce bouton chaque jour en même temps que je surveille le gonflage, ou bien au lieu de lancer la fonction depuis mon smartphone, il me suffit simplement de lancer la fonction depuis un bouton sur mon tableau de bord. Démarrage... Hop. Voilà, et une fois que le camion tourne, il me suffit simplement d'appuyer sur le bouton initialement prévu pour le gonflage des suspensions pneumatiques. Et lorsque j'appuie dessus, cette lumière s'allume pour m'indiquer que le gonflage est bien en cours. Et pendant ce temps, une temporisation me permet de gonfler les suspensions pendant 25 secondes. Si un gonflage ne suffit pas, il me suffit simplement de rappuyer sur le bouton et la fonction se relance. Ainsi, je peux choisir le niveau de gonflage de mes suspensions en fonction de l'état initial de celle-ci ou bien du chargement. Les deuxième et troisième boutons programmables me permettent de lancer soit la douche, soit le lavage du VTT. En effet, il n'est pas pratique d'avoir un smartphone dans les mains en raison de la présence d'eau. Pour ce faire, j'utilise ce bouton à deux positions. En appuyant vers le haut, cela lance la douche et vers le bas, cela me permet de laver mon VTT. Je vais vous montrer comment cela fonctionne à travers une petite mise en scène. Lorsque j'arrive en VTT, ma première action consiste à ouvrir le coffre. En effet, pendant mes sorties VTT, j'utilise toujours mon smartphone pour enregistrer mes tracés GPS. Ainsi, il est plus rapide pour moi d'utiliser mon téléphone plutôt que d'aller chercher mes clés dans mon sac à dos. Une fois mon véhicule ouvert, j'utilise une béquille fait maison pour tenir mon VTT en place pendant que je prépare le matériel afin de le laver. Dans ma banquette-lit, je dispose d'un réservoir de 20 litres directement à côté de ma pompe à membrane. Une fois la pompe à membrane reliée au réservoir, je lance la fonction. Pour m'indiquer que la fonction a bien été lancée, une lumière s'allume dans mon camion. A partir de maintenant, je dispose d'un délai de 5 secondes avant que le cycle de lavage commence. Pour rendre la tâche du lavage plus agréable, mon poste radio s'allume aussi afin de jouer la musique depuis mon smartphone en Bluetooth. Le cycle de lavage dure 1 minute 30. Généralement, ce temps suffit à enlever toute la boue présente sur mon VTT. Toutefois, si ce cycle venait à durer trop longtemps, je peux aussi utiliser un autre de mes boutons programmables pour arrêter le cycle en cours. Une fois mon VTT nettoyé, séché et graissé, il ne me reste plus qu'à le charger dans mon véhicule afin de partir pour de nouvelles aventures. L'ajout d'un bouton programmable me permettant de couper toutes les fonctions était pour moi essentiel. En effet, nous ne sommes jamais à l'abri d'une mauvaise manipulation. C'est également un moyen efficace de couper toutes les lumières ou fonctions en cours comme le poste radio plutôt que d'utiliser son téléphone lorsque, par exemple, on souhaite aller dormir.